Les médias-fiches comparent Move.ly et Powtoon. Move.ly et Powtoon permettent de publier et d'exporter son animation. Powtoon propose de publier l'animation sur YouTube ou sur son interface. La version Movie de Powtoon peut être publiable sur YouTube et sur son interface. La version Slideshow, c'est-à-dire diaporama, ne peut être publiable que sur l'interface PowToon. On peut alors partager le lien pour le rendre accessible. Lorsque la vidéo est publiable sur YouTube, on peut la télécharger via sa chaîne YouTube. Movly propose en plus de télécharger directement l'animation au format Flash ou vidéo de qualité standard. Le délai pour le téléchargement varie selon la complexité de l'animation et peut aller jusqu'à trois jours. Un message vous parvient sur votre boîte mail pour vous communiquer le fichier.